Dans cette vidéo tutoriel, nous allons faire la partie simulation de l'alimentation linéaire stabilisée dont nous avions réalisé dans la première partie. Donc il vous suffit d'ouvrir Proteus et puis venir sur le symbole ampli Hop, Donc vous cliquez sur P. Donc nous avions pris un t block d'abord qui va nous servir de connecteur. Donc nous aurons besoin d'un t block de 2 qui va correspondre à l'entrée et la sortie. Nous avons besoin du régulateur qui est la carte mère de sa 7805. Donc c'est un régulateur 5 volts. Donc vous pouvez voir là euh, fixe. 1 a positive power supply regulator donc nous allons prendre ceci euh, ok et puis nous aurons besoin euh, des condensateurs de filtrage et de déparasitage pour ça je tape 4 d'accord nous allons choisir n'importe quelle valeur avant de venir apporter des modifications là ça c'est un condensateur céramique de déparasitage et là un condensateur de filtrage nous aurons également besoin de la résistance et de limitation du courant pour pouvoir limiter le courant qui va circuler sur, dans la lettre d'accord nous avions mis par ailleurs une lettre active de couleur verte donc je vais taper lettre green d'accord directement je tombe sur cette lettre donc la voilà d'accord si nous avions besoin d'autre chose nous allons revenir nous, a, nous avions également pris une diode de polarisation c'était un n 4007 un n40 07 c'est une diode de polarisation qui nous permet de définir le sens du parcours du courant, de telle en sorte que si on permute l'alimentation, que la carte puisse toujours fonctionner. Donc bien avant que vous commenciez le projet, je vous demande de cliquer sur le bouton enregistrer, et enregistrer le projet sur une alimentation linéaire stabilisée. Variable donc 12 volts vers 5 volts DC. Alors, je vais garder dans mes documents là. Je clique sur save. D'accord, je vais prendre le premier té bloc qui va correspondre à l'entrée. Donc, vous voyez que c'est nettement très petit. Je vais redimensionner un peu la zone de travail pour que vous soyez plus fixe sur, sur, sur la carte lorsque je vais prendre les composants. Donc, du coup, je vais prendre 6 inches par 3 inches. D'accord, je clique user. D'accord, le voilà. Je clique ici sur zoom étendu pour pouvoir être plus proche. D'accord, voilà les composants. Vous pouvez prendre la, euh, tourner sur la patte plus du clavier. Là, vous mettez. Nous allons également mettre une autre en sortie qui va correspondre à la sortie de 5 volts. D'accord, nous pouvons directement double-cliquer sur ça et dire 12 volts euh, DC. 12 volts DC. D'accord, voilà, qui va correspondre à l'entrée. Et ici, nous avions la sortie qui est l'output qui est de 5 volts DC. Je valide entrée. D'accord. Nous allons prendre une diode de polarisation qui va permettre au circuit d'être bien polarisé et empêcher le sens au contraire, le au courant de circuler de sens opposé. Nous allons prendre la diode, le condensateur de filtrage. Vu que lorsque vous apportez un semi-conducteur comme une diode, ça apporte des déformations, c'est-à-dire des harmoniques. Là, nous allons utiliser un condensateur de filtrage pour pouvoir filtrer ces harmoniques. En plus, nous aurons un condensateur de déparasitage. La valeur de ce condensateur était 1000 microfarads, 25 volts. D'accord, je vais prendre 1000 microfarads d'accord 25 volts. Et la valeur de ce condensateur c'était 100 nanofarads. D'accord, nous changeons directement la valeur. D'accord, nous aurons besoin d'un régulateur de tension 78.05 qui va fixer la tension de sortie à 5 volts. Stable. Stable et fixe. D'accord. Et puis, nous allons, vu que le régulateur de tension, c'est également un semi-conducteur, ça va apporter des harmoniques. Nous allons également apporter un condensateur de filtrage et de déparasitage. Donc, je sélectionne les composants et je dis bloc copie. Donc, je peux poser quelque part, quelque part ici, là. D'accord. Je suis satisfait du travail. Donc, voilà le chemin qu'il y a bien positionné. nous allons essayer de relier les composants et pour relier les composants, il suffit juste de cliquer sur un clic un clic pour relier les composants donc le point ci va aller là d'accord ça prend là donc vous allez voir comment l'élément est bien et bien placé ceci va me servir de GND donc je peux poser là d'accord d'accord je vais d'abord essayer de redresser ça c'est pas bien de faire ça tellement touffu d'accord D'accord, vous voyez comment c'est relativement très simple. Donc, je dépousse un peu, je pose comme ça. D'accord, je clique comme ça. Je double-clique ici, ça me relie. D'accord. D'accord, et puis ceci va correspondre au GND de la sortie. D'accord, je repousse un peu comme ça. D'accord, vous voyez, un temps de mouvement, nous avions placé tous les composants. Je vais mettre la référence des tension le de GND, dont je peux poser ici. D'accord, voilà, voilà ça, normalement, c'est bien fait. Du coup, je vais toujours enregistrer le travail et nous allons mettre le nom sur le chemin. Donc, je reste sur Component, je clique quelque part là. Nous allons mettre le nom du chemin, alimentation linéaire stabilisée, 12 volts. Donc, je vais prendre euh, 0,2 inch avec une police Bolt. Donc, pour ça, j'ai changé d'abord la couleur et je prends la police Bolt, que ce soit en gras. Donc, je clique là une fois. Donc, je peux déplacer poser un tout petit peu là, et si on voit que la taille est petite, je peux remonter jusqu'à peut-être 30. Donc libre à vous de changer et de mettre comme vous voulez. D'accord, donc voilà un peu comment l'élément se, se présente. Et puis cette valeur de condensateur de sortie était 2200 microfarad, euh, 6,3 volts. 2200 microfarad, 6,3 volts. Ce sont des condensateurs qui sortent dans les cartes d'alimentation des ordinateurs de PC des alimentations de PC pour ordinateur d'accord les gars je pense que c'est tout pour cette partie simulation d'accord je vais enregistrer le travail vu que nous allons switcher sur la partie ARES de cette carte pour pouvoir basculer sur la partie ARES donc la partie printer circuit board c'est nettement très facile là nous allons d'abord vérifier le package de chaque composant il suffit juste de cliquer sur un élément et puis vous venez sur packaging tools vous vérifiez si le package correspond Bel et bien, à ce que vous voulez, donc voilà, ça c'est bon. Cette diode, est-ce que le package est bon? Je clique là, c'est bon. Euh, ce condensateur, est-ce que le package est bon? Donc, je vois, c'est bon. Si ce n'est pas ça, je vais mais me... j'ai envie de mettre right rai 13. D'accord, du coup, je fais effacer. D'accord, j'efface ceci et puis je viens sur Add. D'accord, le voilà, il prend ceci par défaut. Je veux mettre les pattes euh, plus, moins. Là, j'ai dit Save package. Ok, j'ai pas, j'ai pas bien pris. Donc race 20, ça c'est ça, ça, ça c'est ça, ça. D'accord. Il y a encore un autre. Donc pour ceci jusqu'à 25, je peux supprimer si je veux. D'accord, je valide comme ça. D'accord, il y a encore un autre jusqu'à 30. Je vais effacer. Yes. D'accord, là c'est bon. Je vais save package. J'enregistre tout. Je dis j'enregistre. Ok, c'est bon. Et le package de ce condensateur de déparasitage je vérifie également donc ça correspond très bien je pouvais prendre cap 15 d'accord je vais venir cliquer là et puis je prends 20 par exemple d'accord je dis safe package je dis ok, c'est bon. Le régulateur, le package est toujours également bon, donc le voilà, c'est bon. Vu que nous avions déjà vérifié les deux autres, la suite sera toujours bien. D'accord, vous enregistrez le travail et pour pouvoir basculer en mode PCB ou Printer Circuit Board, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce raccourci sur sur le bureau. D'accord, le voilà sur ce petit raccourci, je vais cliquer une fois, ça va nous ouvrir le Printer Circuit la partie du printer circuit board donc c'est en cours de réalisation donc voilà voilà la zone où nous allons faire la partie printer circuit board et une fois là il doit falloir définir la zone où nous allons faire le printer circuit board et du coup nous allons venir sur les objets 2D ici je vais prendre d'abord board edge, nous allons essayer de tracer un cadre qui va correspondre au chemin dont nous voulons faire d'accord je peux poser comme ça vous en nous n'aviez qu'à tracer à, aux dimensions à la dimension de votre carte donc pour l'instant nous le faisions à la halte donc voilà les différents composants dont nous avions eu besoin pour notre carte du coup je peux faire venir dans euh, ce tour je vais dire auto place je peux faire un placement automatique je peux ne pas faire tous les réglages je, je laisse par défaut et puis je dis ok donc vous voyez comment le gars se permet de positionner un peu des cartes un peu en désordre et une fois ça comme je vois derrière l'élaborescence du circuit je peux redimensionner ma zone du travail. D'accord. Il me dit que ça sort du cadre. D'accord. Je peux redimensionner comme ça. Vous allez voir un peu la magie. D'accord. Je clique ici sur zoom étendu pour pouvoir afficher normalement. Donc, nous allons essayer de placer de façon manuelle. Je vais supprimer ceci. <coughs> Pardon. Je vais supprimer ceci. Et lorsque je vais supprimer, ça va rentrer dans la liste des, des composants. Donc j'efface. Donc je peux double-cliquer dessus pour effacer. D'accord. Et là, ça rentre dans la zone du travail. Je vais redimensionner la zone du, de, de la carte de telle en sorte que ça puisse ressembler net et bien, et bien sur ce que nous avions câblé. Donc voilà la zone où nous allons faire le print circuit board. Il suffit de venir juste ici copier les composants et puis déplacer sur cette zone pour pouvoir faire le printer circuit board et du coup je vais un peu positionner comme ça d'accord je vais laisser les éléments un tout petit peu comme ça d'accord je vais rouler la zone donc vu que nous avions déjà fait le, le, la surface c'est bon nous aurons besoin de T blocs de 5 qui va correspondre à l'entrée donc je place là, je peux faire une, une rotation je pose d'accord suivi de la diode de polarisation là, voilà D'accord, je peux poser je re, comme ça. J'ai envie que ce soit, que ça respecte bel et bien la géométrie que nous avions fait. D'accord, je vais poser comme ça. Ne vous inquiétez pas si ça sort de la zone du travail. Nous pouvons toujours remodifier. D'accord. D'accord, voilà le composant. Je tourne sur la patte plus. D'accord. Voilà ma géométrie, comment ça se place. Vous n'êtes pas obligé de respecter la même géométrie que vous avez fait lorsque vous avez fait, nous avons fait le câblage. D'accord. Et à la fin de ça, nous allons prendre rendre un condensateur. Le premier, c'est 1000 microfarad polarisé. On <coughs> peut roter un tout petit peu comme ça. Suivi d'un 100 volts, 100 nanofarad. D'accord. Là, suivi du régulateur de 5 volts. D'accord. Le voilà je peux roter jusqu'à trouver la bonne position le voilà d'accord et puis je vais prendre un condensateur de filtrage qui est à la sortie je peux roter je pose là ensuite je vais prendre le condensateur de déparasitage qui est ce composant et puis le T block de sortie qui est 5 volts ça nous forme le 5 volts donc je vais faire en sorte que ça puisse entrer dans cette, sur cette zone D'accord, vous voyez c'est nettement très bien, je clique ici sur zoom étendu pour pouvoir afficher la zone du chemin. D'accord, vous voyez un peu que les pas de la grille sont tellement écartés. je peux venir sur view et puis je change les pas de la grille. Ça me permet de remodifier un peu euh, la zone et puis poser des composants normalement déplacer de façon professionnelle. D'accord, donc voilà la zone. Je suis satisfait de la disposition de mes composants. Du coup, nous allons passer à la liaison, de faire la liaison entre les différents composants. Ce n'est pas bien que ce soit tellement étouffé comme nous sommes en train de faire là. D'accord. Je vais un peu annuler. Donc, voilà les composants. Donc, bien avant que nous ne faisions la liaison sur les différents composants, nous allons un peu essayer de faire l'aperçu 3D. Et pour faire l'aperçu 3D, vous n'aviez plus qu'à venir cliquer ici là. Donc ça va nous générer l'aperçu 3D Donc voilà la carte et Tant que l'ordinateur fait la mise au point Donc je peux router un tout petit peu Donc voilà la carte que nous avions réalisée. Voilà comment ça va se présenter En 3D Et pour pouvoir afficher ça de façon très pro Nous pouvons venir cliquer ici Pour faire un zoom étendu D'accord une fois là nous pouvons cliquer là Pour ne faire apparaître que les composants Et les différentes pattes Donc vous voyez pour l'instant nous n'avions pas encore dessiné les pistes les pistes sont là, mais ça va, ça va apparaître d'un moment à l'autre. Donc, vous pouvez cliquer sur les différents angles, les différentes vues, pour pouvoir observer. Un peu comme ce que nous faisions dans AutoCAD. Donc, vous voyez un peu comment la carte se représente et c'est belle. Belle et bien, très bien fait. Je peux cliquer là. Je clique un peu comme ça. Je clique un peu comme ça. D'accord, je remets ça son sens. Et si je veux faire un peu des choses fun, je peux venir sur Auto Spin. Donc, ça va tourner normalement seul. Donc, vous voyez un peu comment la carte se présente. Pendant que ça tourne, on peut voir. Donc, voilà l'alimentation que nous avions câblé pratiquement. Donc, vous voyez comment, lorsque nous allons faire le print circuit board de ça, nous n'allons plus souffrir, comme nous avions souffert tout à l'heure pour câbler sur les plaques euh, perforées, les plaques de bricolage. D'accord, je vais revenir sur le chemin Isis et puis le chemin Ares. Nous allons essayer de relier les composants. Pour ça, pour relier les composants, vous allez venir ici sur Piste. Donc voilà piste, je clique une fois. Je peux éditer une fois la taille des pistes. Donc en lieu de place de mettre 10 TH, je veux mettre 40 TH. Comme ça mes pistes seront nettement très très grandes. D'accord, je mets 40 TH et puis je dis OK. D'accord. Et pour relier, il suffit juste de cliquer sur un point un point. Donc voilà comment ça se présente. On voit un peu la liaison que nous avions fait en bas. Donc vous voyez comment cette alimentation est nettement très pratique donc lorsque vous vous apportez la liaison euh, le trait vert disparaît d'accord et chaque et bam lorsque nous allons porter toutes les corrections vous allez voir le marqueur check là quelque part en bas et pour éviter des surprises désagréables, il faut toujours enregistrer le travail. Donc voilà du coup un temps de mouvement, le travail que nous avions réalisé. D'accord. Donc vous voyez comment la carte revient. Et si nous revenons encore sur mode 3D, vous allez voir un peu un changement avec les pistes qui sont de l'autre côté. Chose qui n'était pas, jadis là-bas. Vous voyez comment la chose se présente nettement très pro, très professionnelle. D'accord. Nous allons encore revenir sur le chemin Isis ainsi qu'Ares. Nous pouvons apporter un nom ici-là. Donc je vais cliquer sur texte et je sélectionne bien le côté sur lequel je vais poser le nom. D'accord. Je vais poser là. Je vais dire Pro-Eric qui est le nom de la chaîne. D'accord. Et puis je dis euh, OK. Donc ça dépasse la zone. Je déplace. Je pose quelque part là. Je peux changer la forme. Je vais prendre impact. Avoir une police un peu fort là, d'accord. Le voilà. Puis j'ai dit ok. Donc voilà un peu comment la carte se présente. Nous pouvons encore changer des noms, mettre la entrée et la sortie. Donc vous voyez que nous pouvons réaliser cette carte comme ça. Et puis pour pouvoir rendre ça de façon un peu plus professionnelle, les zones qui sont inutilisées, nous allons mettre le plan de masse là. Vous allez voir quand nous allons apporter des modifications. Donc, si vous venez sur euh, Tools Power Plan Generator, vous cliquez une fois. Nous pouvons sélectionner la zone sur laquelle nous allons faire le plan de masse. Là, je vais dire GND. Et puis, je vais dire OK. Donc, ça me charge les endroits où les pistes ne sont pas passées par un plan de masse. Donc, je vais double-cliquer un peu ici. En dehors de mettre DIMA, je vais mettre euh, euh, Normal. Donc, ce sera bien Black. Et puis, je vais faire un clairance, donc un espace entre les composants. Là, je vais mettre 30TH et j'applique OK. Donc vous voyez comment la carte est maintenant nettement bien sombre. Et si nous revenons encore en mode 3D, vous allez voir les choses différemment. Donc vous voyez comment la carte est sortie très bien. Vous allez sans doute me demander que mais le nom que nous avions mis, s'est noyé sur le plan de masse. Ce n'est pas un problème. Nous pouvons toujours faire apparaître le nom là Vu que c'est noyé sur le plan de masse Il suffit de rajouter, de faire un autre plan de masse avec des ouvertures Donc un plan de masse là, je vais revenir ici Je vais prendre un autre plan de masse là Je vais essayer de dessiner de façon manuelle D'accord, j'encadre le nom Et puis voilà le plan de masse Donc je vais choisir la qualité D'accord, je ne sais pas si c'est autonome. Voilà, je vais choisir la qualité ou le type. Je vais dire empty. Donc, il veut dire vide. Aucune clairance. Je dis OK. Donc, vous voyez comment ça chasse. Ça chasse le, le plan de masse là. Et ça me permet de relier normalement. D'accord, je peux prendre un tout petit peu. Je viens poser sur cet élément. Donc, vous voyez comment ça se passe. Et si nous appliquons encore euh, l'aperçu 3D, j'enregistre toujours le travail. Si nous apaisons un peu l'aperçu 3D, vous allez voir le nom là qui affiche nettement. Donc vous voyez très bien, voilà Pro Eric qui apparaît là. D'accord, vous voyez un peu, tout petit peu, comment le Pro Eric apparaît là. Alors les gars, je pense que cette épée est très très enrichissante. Si vous êtes débutant sur Proteus... Vous allez voir comment c'est nettement très pratique pour faire des cartes. Et lorsque vous faites des cartes, comme ça, il doit falloir prévoir les trous de perçage où vous allez fixer la carte sur le plan. D'accord. Vous, vous allez venir sur Path. Donc, le voilà. Je vais prendre un peu un petit trou très petit là. Je clique une fois. Et puis, je vais cliquer quelque part là. Donc, vous voyez que les pas de gris ne me permet pas de bien déplacer. Je peux venir sur euh, View. Je vais dire 60TH pour pouvoir déplacer, me déplacer de façon plus professionnelle faire un zoom étendu je roule un peu la molette de la souris donc ça en train de me faire un petit truc là d'accord voilà la zone je clique quelque part et puis je viens poser la pastille une pastille là ça va me sortir le trou voilà voilà des petits pastilles que nous avions posé d'accord ça va permettre de visser la carte sur le support sans souci D'accord. Alors les gars, vous voyez que c'est très très pro. Donc vous voyez encore sur le plan de masse que nous n'avions pas posé le plus. Donc le, la valeur de référence des tensions ne pouvait être que le GND. Donc nous n'avions pas eu la possibilité de faire peut-être un plan de masse de euh, à, un plan de masse avec VCC. Du coup, je vais cliquer sur ça et je vais montrer comment on peut faire un plan de masse avec VCC. Tout ça, il faut venir sur le chemin sketch. Donc d'accord là. Une fois sur le sketch, nous allons prendre une alimentation de, de, un power. Donc nous allons venir ici sur mode power. Nous allons sélectionner power là. D'accord. Et puis je vais positionner là que mon power c'est ça, ce point. D'accord. Et je vais mettre là euh, VCC. Mettre VCC qui correspond à 5 volts ou VDD. D'accord. Lorsque nous allons maintenant ba ba euh, euh, balancer sur ARES ou point Circuit Board, du coup, il va reconnaître. Et si je prends, euh, je double-clic sur le power plan, donc le plan de masse, j'aurai la possibilité maintenant de prendre échec et, et bam, VCC. Et si j'applique ça maintenant, ça change automatiquement. Donc, lorsque vous prenez des cartes électroniques, rassurez-vous que le plan de masse que vous êtes en train d'utiliser est soit connecté sur GND ou bien connecté sur, sur VCC. Ce n'est pas toutes les cartes qui sont connectées, qui ont, qui, que les plans de masse sont connectés sur GND, donc à la masse. De préférence, les techniciens pro aiment relier le plan de masse plutôt sur GND, donc sur la masse. Vu que la masse se trouve sur la caracasse de l'appareil, donc on peut le récupérer n'importe où sur la carte. Donc, je voyez, je bascule là sur GND. D'accord. Je bascule là sur GND. Il suffit juste de sélectionner le plan de masse. Vous cliquez une fois. Et puis... Tu mets sur GND, VCC. Et puis, lorsqu'on va appliquer, ça change, ça prend le plan de masse en VCC. Et si nous basculons encore, vous mettez masse GND. D'accord. Donc, si vous ne posez, comprenez pas bien cette, cette nuance, il faut justement me poser des questions en commentaire. Ça veut dire que ce plan de masse, ce plan de cuivre, comme ce relais-là, Correspond à la patte GND. Donc, c'est relié à GND. Et si nous basculons en VCC, donc là, je vais dire VCC, qui correspond à 5 volts. Il va repérer rien que là où se trouve 5 volts et connecter. Donc, voilà, ça, c'est 5 volts. Il va connecter tout ça à 5 volts. D'accord, vous voyez un tout petit peu. Par contre, le 12 volts ne correspond pas à 5 volts. Voilà pourquoi il n'est pas connecté là-dessus. Donc, les techniciens aiment souvent laisser le power plan à GND. D'accord, nous allons laisser à GND. Nous allons faire un peu un aperçu 3D. Vous voyez comment la carte se présente. Je suis satisfait de mon travail. Je peux enregistrer. D'accord. Je peux faire apparaître rien que la plaque cuivrée que nous allons câbler. Nous allons câbler dessus. Vous voyez que lorsque vous connaissez bien les logiciels, vous allez faire des cartes vraiment très professionnelles. On ne va plus perdre le temps à câbler sur les plaques perforées qui cassent la tête et qui fatiguent. D'accord. Alors les gars, je pense que nous avions parcouru tout le projet, tout, tout ce TP et c'est relativement vraiment très très professionnel et très pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Switching gas for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace.